Salut les rôlistes Hors roleplay numéro 3, janvier 2016, bonne année à tous les rôlistes Première nouvelle, comme vous pouvez le constater, j'ai eu des petits soucis de santé pour commencer l'année, je me suis cassé le bras et j'ai également été opéré du dos, euh, donc ça va compliquer un petit peu le tournage de la prochaine Chronique du Dragon, donc malheureusement, je ne sais pas s'il y aura une Chronique du Dragon en janvier. Euh, ne vous inquiétez pas, je reprendrai évidemment dès que possible. Niveau projet sur la chaîne, donc il y aura euh, bien évidemment d'autres chroniques du dragon, toujours au moins une par mois, j'ai plein d'idées euh, pour vous faire euh, des chroniques, donc ça il a pas de souci. on parlera évidemment de Cthulhu édition 7 euh, qui est arrivé récemment, on parlera à nouveau de Vampire et euh, également d'autres sujets, l'agence est prévue pour très bientôt également. Ensuite, niveau de la chaîne, j'ai bien évidemment continué l'écriture de la websérie dont je vous parlais il y a quelques temps. Donc euh, à nouveau, j'espère pouvoir la, la faire en 2016. Je, je garde ce projet. Les Statistiques YouTube, ça intéresse apparemment toujours autant de monde. Donc euh, la chaîne cumule plus de 13 000 vues euh, à l'heure où je parle et une moyenne de 1400 vues par mois. Donc c'est impressionnant, vraiment aberrant, c'est un chiffre gigantesque. Donc merci à tous ceux qui me regardent, qui partagent mes vidéos, euh, qui euh, reviennent voir mon travail encore et encore. C'est très très très flatteur. La chaîne compte aujourd'hui 427 abonnés. et Écoutez, j'espère qu'on continuera à aller vers le haut. La question des abonnés, alors je jette mon dé. 5. alors Alexis Gouet, euh, depuis le temps que tu posais des questions, c'était bien normal que ça tombe sur toi, qui nous demande, euh, lorsque je fais jouer, quelle est la part de scénario et d'improvisation Alors Alexis, écoute, je vais te dire, euh, ça dépend euh, des jeux et ça dépend de mon groupe de joueurs. Euh, il y a quelques temps, j'ai fait jouer un groupe de joueurs que je ne connaissais pas plus que ça euh, dans un club, donc c'est une table, je ne savais pas encore quel genre j'aurais, à Cthulhu, euh, 7ème édition en l'occurrence. Et euh, là, j'ai essayé de préparer un maximum, j'ai fait un petit plan de, de la zone, c'était une sorte de, de huis clos sur quelques kilomètres euh, carrés perdus dans une forêt, et euh, j'ai développé tous les PNJ présents, un petit peu toutes les possibilités, afin d'être paré un peu à toute éventualité. Lorsque je joue avec des groupes euh, auxquels je suis habitué, avec mes joueurs fréquents, euh, dans, surtout dans le cadre de campagne, euh, si je suis à l'aise avec le jeu, que ce soit Vampire, euh, Cthulhu ou même euh, Donjons et Dragons quand j'ai joué. jouais, euh, je me permettais d'avoir une trame plus légère, effectivement, où euh, l'improvisation prend sa part. En général, euh, je dirais que la loi de Murphy s'applique, et que plus on prépare un scénario, et plus les joueurs vont quand même partir dans ce qui n'est pas prévu, et que plus on se laisse de, de liberté, et, euh, et les joueurs euh, iront euh, pile-poil dans, dans le chemin tout droit, euh, et qu'en fait, l'improvisation ne sera absolument pas nécessaire. Dans tous les cas, à mon humble avis, euh, préparer un scénario, ça se fait avec... Euh, un petit peu de préparation et toujours laisser la place à l'ouverture, à l'improvisation. Même un scénario très préparé, si vos joueurs ont une idée que vous n'aviez pas pensé, ben je pense qu'il est assez important de pouvoir prendre en compte leur idée et essayer de l'intégrer quand même dans l'histoire, euh, afin de ne pas bloquer la créativité euh, de vos joueurs. Voilà Alexis, j'espère que ça répond à ta question, et je te dis à très bientôt, n'hésite pas à poser d'autres questions. Et enfin, je vais vous parler de ma dernière partie, ou plutôt de mes dernières parties, puisque ça fait, ça fait deux mois qu'on n'a pas eu de roleplay. Eh bien, mes parties les plus récentes euh, sont euh, de Cthulhu, 7ème édition, principalement. J'ai euh, masterisé ma première partie de, de Cthulhu, où j'ai préparé le scénario dont je vous parlais, en huis clos, dans une forêt, donc dans un club de jeu de rôle, avec une table bah, non prévue à l'avance. Donc j'avais créé euh, deux, deux matons, un, un avocat et euh, le prisonnier. C'était un transport de, de prisonniers... Euh, vers la frontière espagnole dans les années 20 en France. Et euh, évidemment, le camion tombe en panne au milieu de la forêt, et là, il se retrouve à aller, euh, à aller chercher de l'aide auprès des fermes, mais les fermes sont abandonnées, on trouve des traces de lutte, etc. Et l'enquête les menait jusqu'à un, un rituel noir euh, auquel participaient en réalité tous les parents euh, des personnages. Donc, euh, donc euh, les joueurs ont relativement bien apprécié. je crois. Euh, C'était une bonne soirée sympathique. Le scénario a tenu dans les, dans, dans les 5-6 euh, heures que j'avais prévu. Euh, j'ai toujours un peu de mal avec, euh, avec les délais, mais ça s'est très bien passé. Alors j'ai également eu l'occasion d'être joueur à la 7 ème édition de l'Appel d'Octolou, euh, puisque plusieurs de, de mes amis avaient, avaient souscrit à, à, au financement participatif, et donc on, on est un certain nombre à avoir reçu euh, les, les livres. Donc cet ami nous a fait jouer une aventure extraite du supplément Aventures Effroyables. Donc je vous rassure tout de suite, je ne vais pas en parler en détail afin de ne spoiler personne, euh, puisque bah, ces scénarios sont très bons, et, euh, et que bah, n'importe qui pourrait les jouer puisqu'ils font partie des suppléments officiels. Nous avons joué donc le scénario qui s'appelle La Geste des Pictes, et euh, donc sans trop vous en parler, écoutez, c'était une super expérience. Euh, jouer... Euh, joué dans les années 560, je crois, euh, une peuplade qui n'a pas l'écriture, une peuplade chasseur, c'était extrêmement intéressant. Euh, donc je pense que ce scénario est de toute façon très bien écrit, mais notre maître des jeux a également su le faire vivre de façon très appréciable, et donc j'ai passé, encore une fois, une très bonne soirée. Et voilà, c'est la fin de ce roleplay numéro 3, j'espère qu'il vous aura plu, merci de l'avoir regardé. Euh, bon, je ne vais pas vous refaire le blabla bla, comme d'habitude, vous hein. pouvez vous abonner, pouce vers le haut, tout ça. C'est super, mais vous savez faire. Je vous retrouve très bientôt pour une chronique du dragon dès que possible. Et à un prochain roleplay eh bien écoutez, en février 2016. D'ici là, portez-vous bien, que les dieux dés soient avec vous. Ciao les rollistes hey, Et dragon. T'as vu qu'il y avait deux souscriptions pour Donjon et Dragon 5 en français Qu'est-ce qu'on fait On prend les deux Ok, on va voir.